de cette collection, c'est d'intégrer le document, l'image, à un texte, euh, au grand récit biographique. Et c'est vrai que l'image, elle a toujours été un peu bannie, finalement, du récit biographique. C'était le petit cahier central où elles se retrouvaient toutes les unes sur les autres. Et là, véritablement, dans cette collection, euh, on, on invite le lecteur à, à entrer dans une sorte d'atelier d'historien, euh, parce qu'on accueille évidemment euh, ces documents qui, ont, euh, qui sont reproduits avec la, la même valeur qu'une œuvre qu d'art, et puis parce qu'on invite le lecteur aussi à l'analyse critique de, de ces documents. Euh, une même scène eh bien, elle peut avoir un sens radicalement différent suivant l'époque à laquelle elle a été produite, suivant le commanditaire, si c'est une œuvre de propagande ou, ou si l'artiste a justement assisté aux événements du temple, par exemple. Et donc, euh, cette, euh, ces, ces documents, eh bien, euh, pour Marie-Antoinette, euh, ce qu'on appelle les sources, euh, ils sont véritablement euh, inépuisables, hein, ils sont de, de tous ordres. Euh, L'ouvrage reproduit à la fois euh, des livres de comptes, évidemment, euh, des pamphlets, des gravures, un peu, tout ce qu'on trouve dans, dans les enfers des bibliothèques. Euh, le grand plaisir aussi à faire partager aux lecteurs, c'était la lecture des mémorialistes, évidemment, qui euh, donne euh, tout le sel, finalement, euh, euh, de cette vie de cour, des mémorialistes qui sont à, dont les témoignages sont à croiser puisqu'ils qu'ils sont... Plus ou moins bienveillants selon leur degré de faveur avec Marie-Antoinette. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu que dans l'ouvrage, en plus des images, on ait en exergue beaucoup de citations justement de, de ces témoignages directs de l'époque. D'abord parce que la langue du 18e elle est absolument merveilleuse, parfois vraiment merveilleuse de, euh, de synthétisme, de vérité, puis aussi de cruauté, parce qu'on est à la cour, c'est extrêmement drôle parfois. et Donc je ne voulais pas intégrer systématiquement ces citations, mais les donner véritablement au lecteur, et donc ça crée comme une sorte de double voix, comme ça, une sorte euh, de côté un peu cinématographique où on a véritablement le, la, la voix des témoins. Et, et ce qui apparaît au final... Euh c'est effectivement une Marie-Antoinette qui est euh, assez actuelle, finalement. Euh, D'abord parce qu'elle apparaît, c'est un peu l'anomalie de Marie-Antoinette par rapport à tout le cortège des Reines de France qui la précède extrêmement sincère. Hein, son page dit qu'on lit sur elle comme un livre ouvert, ce qui est extrêmement dangereux à la cour. Euh, et puis, elle ne, ne cache rien, elle suit, elle suit euh, euh, tous les courants souterrains de, de, de ses émotions. Et c'est ce qui touche encore, euh, je dirais, aujourd'hui, dans, dans dans son personnage, c'est un des éléments du mythe aussi. C'est un petit peu l'image que Sofia Coppola avait donnée dans, euh, dans son film qui a fait d'elle euh, une star, mais c'est tout à fait juste. C'est hein. est vraiment une reine extrêmement sincère et en cela, elle est à l'image de son temps où la sincérité des sentiments, c'est une nouvelle valeur sociale également. Ce qui euh, touche aussi, c'est la manière dont elle se fait euh, broyer par la, la célébrité en quelque sorte. Effectivement, il y a une sorte d'idolâtrie aujourd'hui autour de Marie-Antoinette, mais ce n'est pas seulement le, le fait de notre... Euh, société hyper médiatique, c'est vraiment un héritage de l'histoire, c'est-à-dire que Marie-Antoinette, elle fascine euh, aujourd'hui comme elle fascine à son époque. Et euh, véritablement, on peut dire que historiquement, c'est la une des toutes premières célébrités de l'histoire, et même le mot célébrité, c'est véritablement une notion qui apparaît euh, au XVIIIe siècle. Euh, vraiment, dans cette fin du XVIIIe siècle où il se joue euh, beaucoup de choses, hein, cette, cette euh, société d'après les Lumières, euh, on connaissait la, la, la gloire qui était universelle acquise par les armes ou la réputation. Et puis s'ajoute et eh bien une troisième forme de, on pourrait dire de de reconnaissance publique, et la célébrité qui arrive euh, comme phénomène euh, à la conjonction de, de plusieurs facteurs, qui est d'abord cette expansion massive de l'imprimé, qui nous concerne, ça va être la majorité des documents du livre, euh, ces imprimés, ces gravures, ces pamphlets, c'est cette masse d'informations tout d'un coup qui apparaît sur la place publique. Euh, le fait que la presse, euh, on peut déjà parler de presse à scandale, revendique une, une certaine liberté, liberté de, de critique aussi, et puis aussi elle nourrit, pour la première fois, une curiosité pour la vie privée des souverains. Alors qu'avant c'était vraiment un espace complètement sacré. Et Marie-Antoinette, elle veut une vie privée parce que c'est dans l'air du temps, mais si elle veut une vie privée, on se dit qu'elle a quelque chose à cacher, c'est tous tout, tout ces fantasmes autour de sa personne, euh, et puis aussi c'est la, la, la période vraiment de la, la, la toute puissance euh, d'une force presque rivale du pouvoir royal, qui est l'opinion publique que l'on connaît bien aujourd'hui, et qui justement cette opinion publique extrêmement versatile, qui va être soumise à ce flux d'informations, ce flux d'imprimés, et qui va véritablement euh, euh, tuer Marie-Antoinette. Hein. C'est évidemment euh, la rumeur qui va, qui va l'assassiner. La masse est tellement impressionnante que même si elle était publiée, par exemple, je dirais la correspondance, elle a été publiée in extenso dans les années 1860, par exemple. Mais évidemment, elle est impossible à embrasser dans son ensemble. Et donc, c'est toujours au rôle de l'historien eh d'extraire de la masse. Donc là, je parle de la correspondance. Mais effectivement, si on parle euh, des collections de la Bibliothèque nationale de France, qui sont absolument euh, euh, immenses, eh bien, euh, on découvre toujours des nouvelles choses. Et je dirais, des... par exemple, vous savez, c'est ces petits détails qui apparaissent dans les archives et qui font mouche, qui sont très touchants émouvant et puis qui nous projette tout de suite dans la vérité d'un personnage ou dans la vérité d'une époque. Je, je pense vraiment comme ça à deux documents par exemple. Euh, je, je, je consultais avec Charles-Éloi qui est le directeur de la collection à la BNF un mémoire de Trianon sur le théâtre et puis en toute dernière page et eh bien il y avait un manuscrit, une lettre manuscrite de Marie-Antoinette qui n'était pas connue et qui, pour moi, a une résonance très importante parce que bon, je m'occupe des espaces de Marie-Antoinette au château et on sait que c'est comme un portrait par les lieux, on sait qu'elle est obsédée par le contrôle des accès, euh, les clés, elle, elle s'enferme de plus en plus dans son petit labyrinthe intérieur comme ça, au fur et à mesure aussi, elle devient de plus en plus impopulaire hein, et elle contrôle les espaces d'un escalier, elle fait mettre des verrous d'or à sa porte mais qui n'ouvrent que de l'intérieur pour ne pas être dérangée. Il y a même Jubot, le, le un des mécaniciens de la cour qui lui élabore une, une, une serrure qu'elle peut fermer depuis son livre et, et là justement, en, en tombant sur, cette, sur ce manuscrit, cette, cette, cette lettre de Marie-Antoinette de façon tout à fait imprévue, eh c'est une lettre où à Trianon elle dit qu'elle va elle-même donner les clés euh, du domaine de Trianon à toutes les personnes qu'elle aura choisies et que les clés, que le nom de chaque personne seront sur lesquelles il n'y aura qui, aura, qui pourra décider des accès et elle le dit avec ses mots et effectivement cette, cette euh, ce petit détail eh bien, vient euh, finalement euh, euh, appuyer effectivement une, une sorte de quête éperdue d'intimité euh, qu'elle qu poursuit à Versailles. Et puis je pense aussi à un autre document, alors un tout dernier document qui a été introduit dans l'ouvrage, je dirais la veille, la veille de son départ en impression. Euh, je racontais l'histoire du chevalier de Rougeville et de l'affaire de l'œillet. Donc, Marie-Antoinette est à la conciergerie. Euh, elle, euh, le chevalier de Rougeville euh, s'introduit dans sa cellule et puis euh, lui fait passer un petit message caché dans l'une de, des pétales à sa boutonnière qui est donc un oeillet. Il y a un petit message marqué, euh, dernière tentative de, de, de l'affaire délivrée. Et Marie-Antoinette répond. Euh, elle n'a évidemment plus lumière, plus crayon, plus, plus rien. Et elle déchire un petit papier dans, dans un livre de et puis avec une petite épingle elle va piquer par des petits trous pour répondre à ce message et puis elle se fait, le message est intercepté. Et puis, dans une note de bas de page, figure le fait que ce, ce billet a été conservé dans un procès verbal d'interrogatoire par la commune. Et bien, je me dis, ben, voilà, c'est aussi le sens de cette collection. Je vais essayer de donner à voir, effectivement, ce billet. Et cette fois, c'est un document qui a presque valeur de relique, en fait. Et puis, les archives nationales me disent qu'on ne voit absolument rien. Finalement, on doute même qu'il y ait des petits trous, on ne voit rien. Et puis, et puis, finalement, je vais aux archives nationales grâce à des collègues, des connaissances, avec une table lumineuse. C'était une idée que m'a donnée un photographe. Et finalement, on a pu prendre pour la première fois ce billet avec la table lumineuse et tous les petits trous sont apparus. Et on a pu voir surgir le dernier message finalement d'une reine qui va être bientôt définitivement réduite au silence. Donc voilà, c'est ce petit, petit bonheur aussi de, de l'historien qu'on essaie de faire partager au lecteur.